L'équation des rêves et leur déchiffrage psychanalytique sera réédité aux éditions RS en octobre 2019, augmenté d'un avant-propos. Cet ouvrage a été réalisé il y a 20 ans, destiné à penser dans les données nouvelles le matériel onirique que nous observons. L'interprétation des rêves est essentiel dans notre pratique analytique, comme une partie de son processus, mais aussi pour en assurer l'efficacité thérapeutique, car les processus qui sont à l'heure dans le travail du rêve sont les mêmes que ceux qui visent durant la vie de veille à assurer l'équilibre psychique en termes homéostatiques de l'inconscient. Tout ce qui vient du dehors, du réel, de l'événement, de l'autre, doit être traité, versé, traduit dans le système langagier de l'inconscient, car il ne peut l'assimiler tel quel, de sorte que pour un analysant, l'interprétation de ses rêves est essentielle à la fois quant à sa logique inconsciente avec ce qu'elle entraîne, de symptômes douloureux éventuellement et à la fois pour lui en montrer des issues possibles. Désormais, euh, des recherches neurobiologiques, euh, euh, sociologiques, voire anthropologiques, s'ajoutent euh, euh, aux conceptions psychanalytiques nées avec Freud au début du siècle dernier. Et il s'y ajoute également euh, maintenant un l apport lacanien important depuis le milieu du siècle dernier. Il reprend euh, euh, l'ensemble des euh, acquis freudiens, mais en corrige certains, et en relativise d'autres et y ajoute des éléments euh, nécessaires, euh, de sorte que les reprendre et les articuler dans notre pratique euh, et les prolonger euh, est, est, est important. Et, par exemple, il ne suffit pas de dire que le rêve est au service du refoulement car euh, euh, il traite tout ce qui vient du réel euh, et euh, qui doit être euh, traduit dans le système de l'inconscient. De même, il ne suffit pas euh, de dire que le cauchemar est un rêve échoué car le rêve est également un cauchemar échoué en ce qu'il doit précisément euh, euh, neutraliser euh, euh, les toujours potentiellement actif et traumatique dans le réel. Il ne suffit pas non plus que le rêve ait une grammaire, il lui faut également une logique, la même que celle du fantasme, à quoi s'ajoute le chiffrage de l'inconscient. Il ne suffit pas non plus, et il n'est pas exact, de dire que tout rêve est sexuel, car le travail du rêve supplée au défaut euh, du sexe, euh, à former entre les sexes un rapport comme tel, précisément, contrairement à ce qu'indique l'expression courante de rapport sexuel. Euh, le travail du rêve, par conséquent, comme celui de l'inconscient en général, consiste à élaborer entre eux un euh, rapport autre que sexuel, euh, n'impliquant pas deux sexes, euh, et, euh, par exemple, comportant le fantasme d'un sexe complété de son objet, de l'autre. Cet, cet ouvrage comporte donc un vaste ensemble d'interprétations, de rêves de ma pratique analytique. Il prolonge des interprétations freudiennes, lacaniennes, et s'attèle à quelques rêves de la tradition littéraire. Il le fait bien sûr selon ses données, qui restent valides aujourd'hui, et qui progressent, les livrer à nouveau à la réflexion vise à poursuivre, à relancer le débat interdisciplinaire sur le rêve comme, qui se poursuivra puisqu'il est un phénomène central de l'expérience humaine et qu'il est probablement responsable de nombre d'inventions dans l'histoire de l'humanité comme euh, celle des dieux ou celle de l'écriture euh, car son expérience en appelle à, à ses élaborations. C'est quand il est une expérience unique qui consiste en effet à montrer au sein euh, d'un langage en images euh, la formation, la précipitation de son écrit. Euh, consiste à assembler des nœuds entre cet écrit et l'image des corps. Voilà pourquoi il est central, en effet, dans la subjectivité.